Le budget de la Région Guadeloupe est un acte fondamental qui traduit les choix et les orientations politiques de la collectivité, ainsi que les missions obligatoires définies par la loi. Il est voté chaque année avant le 15 avril et doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les recettes permettent de financer les services publics régionaux. Elles sont composées de taxes locales, de dotations de l'État de subventions européennes. La région peut aussi avoir recours à l'emprunt de manière très encadrée. Le budget 2022 de la région Guadeloupe, c'est 642 millions d'euros, 299 millions d'euros en fonctionnement, 343 millions d'euros en investissement. C'est un budget robuste, malgré les deux années de crise, un budget protecteur pour les Guadeloupéens et tourné vers un avenir qui profite à tous. Économie et solidarité. Agriculteurs, pêcheurs, chefs d'entreprise, la région vous accompagne pour moderniser votre activité et renforcer la production locale. Pour un tourisme qui profite à tous, professionnels du tourisme, gîtes, petites hôtelleries, un panel d'aide est à votre disposition. Mobilité, transition digitale et énergétique. Se déplacer pour travailler, pour se former, se divertir ou se soigner. La Région renforce la qualité du réseau routier au service de la sécurité et de la mobilité des usagers. Le numérique, c'est se rapprocher de l'essentiel. La Région finance le déploiement de la fibre optique partout dans l'archipel. L'énergie et l'eau sont indispensables dans votre quotidien. La Région investit, rénovation des canalisations, sécurisation des captages, installation des réservoirs, pour que l'eau coule dans tous les robinets. Aménagement et transition écologique, la Guadeloupe est belle. La région préserve votre cadre de vie et investit dans les équipements de santé de pointe. Nous devons penser globalement et agir localement. Consolider notre résilience tout en protégeant l'environnement et en préservant la biodiversité. Formation, emploi et développement humain. Chacun doit pouvoir trouver son opportunité professionnelle, quel que soit son parcours, et avoir les moyens de vivre dignement grâce à son travail. Formation et apprentissage. Aide à la mobilité, bourse, aide au logement. Modernisation et équipement des lycées en matériel de pointe. La région vous donne les moyens de libérer votre potentiel et de faire émerger vos talents tout en rendant la culture et le sport accessibles à tous. e-administration. Une région agile et accessible. 2022, c'est aussi vos démarches, rapidement, en un clic. La région se digitalise. C'est plus d'accessibilité, plus de transparence et un accélérateur pour l'économie. La région, construire sereinement la Guadeloupe avec vous.